Bonjour à tous, bienvenue à cette émission hein, euh, euh, spéciale confinement. Euh, je passe des moments agréables avec vous depuis ce confinement euh, et euh, euh, on a commencé une série extrêmement extremely important, super super importante, ok. On euh, que je prépare les choses chez moi, super, ok. C'est une série très très très très très très très importante sur la foi parce qu'à pareil moment, il est vrai que vous devez développer votre foi. Donc, commencez à partager pendant que les gens sont en train d'arriver, ok? Euh, commencez, partagez, partagez, partagez, on va prier quelques instants, ok? On va prier quelques instants, on va prier un peu 5 euh, minutes avant que les gens ne puissent venir. Euh, on va vraiment, on va présenter les nations au Seigneur, là c'est une question euh, planétaire. Vous savez, l'une des choses qui fait en sorte euh, que le diable n'agisse pas pleinement sur la planète Terre, c'est la présence de l'Église. La présence de l'Église avec le Saint-Esprit empêche le diable de pouvoir opérer, de massacrer les hommes. Donc, nos prières, mes chers frères et sœurs, peuvent euh, stopper cette pandémie. Notre, nos prières peuvent repousser cette pandémie. Et donc, on va se mettre à prier quelques instants. Euh, depuis chez vous, priez tout simplement comme, comme, comme je vais prier. Hein. Copiez mes mots, dites-le pour qu'on soit en, en, en commun accord. OK Sauf quand je prie en langue. Quand je prie en langue, priez avec votre parlant en langue. OK Gloire à Dieu. Vous voyez, Instagram, ils recommencent leurs histoires là. <rire> oh, purée. Et <rire> tous vous balancer sur YouTube. <rire> ah là là. Alléluia, merci Seigneur. Seigneur, merci. Alléluia. Tu es bon. Tu es un Dieu bon. Alléluia. Jean 3, 16 déclare. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur Jésus, tu es mort sur la croix pour le monde. Ton sang a coulé pour le monde. La guérison, Tu l'as crucifié à la croix de la santé divine. Tu l'as crucifié à la croix de Golgotha, Seigneur, pour le monde entier. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus que ce virus disparaisse de la planète au nom puissant de Jésus. Je déclare la disparition totale du coronavirus. Je déclare au nom puissant de Jésus que le nombre de guérisons se multiplie dans les hôpitaux. Je déclare au nom de Jésus que toute puissance qu'il y a derrière ce virus perd de sa force. Je réduis à néant ce virus au nom de Jésus. Je déclare la disparition totale de ce virus au nom de Jésus. Je déclare que ce virus n'a plus d'effet dans les corps humains, au nom de Jésus, je renvoie ce virus en enfer au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, je déclare que le sang de Jésus est répandu sur la planète maintenant. Le sang de Jésus qui a coulé pour nos maladies a maintenant la puissance de pulvériser ce virus. Je répands le sang de Jésus dans les rues. Je répands le sang de Jésus dans les hôpitaux. Je répands le sang de Jésus dans les maisons. Je répands le sang de Jésus dans le moindre coin de la planète où il y a des virus, où il y a le coronavirus. Éternel, je libère les anges. Je libère le ministère des anges. Les anges opèrent maintenant en masse. Les anges opèrent maintenant par milliards. au nom de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus. La cessation de cette pandémie, je déclare au nom de Jésus. La disparition de cette pandémie, je déclare au nom de Jésus-Christ. La mort sur cette pandémie et je repousse l'esprit de mort sur la planète et les nations. Je rejette l'esprit de mort, je repousse l'esprit de mort au nom de Jésus. La Bible déclare que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Alors, je déclare au nom puissant de Jésus que la mort est un ennemi. C'est pourquoi je repousse au nom de Jésus l'ange de la mort. Et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth la guérison et la santé des nations. Dans le nom de Jésus, je déclare au nom puissant de Jésus que toute personne souffrant celle du coronavirus est guérie maintenant. Je déclare la guérison totale de toute personne souffrant de cette maladie. Je déclare la guérison dans les hôpitaux. Éternel, je déclare maintenant que les guérisons se multiplient. Que les guérisons se multiplient au nom puissant de Jésus. Que les guérisons se multiplient dans les hôpitaux. Seigneur, que les médecins soient même surpris du rétablissement total et que les plans de l'ennemi soient annulés, soient boycottés. Au nom puissant de Jésus, je déclare que les intérêts égoïstes qui veulent se manifester pendant cette crise sont dans la confusion maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les plans de Satan ont échoué. Les plans du diable échouent maintenant. Je déclare au nom de Jésus, en vertu de l'autorité qui m'a été donnée, la Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Je déclare au nom de Jésus que dans ce rien, il y a le coronavirus. Je déclare au nom de Jésus que ce virus n'a pas de puissance pour nous nuire. Au nom puissant de Jésus, je déclare maintenant la disparition totale. De ce virus dans les corps dans les vies, je déclare maintenant qu'il devient inoffensif dans le nom de Jésus il perd de sa force il perd de sa puissance il perd de son accélération je déclare au nom de Jésus que l'esprit de peur disparaisse maintenant dans les nations je chasse et prends autorité sur l'esprit de crainte sur l'esprit de peur qui donne de la force à ce coronavirus je déclare au nom de Jésus, oh la, la, le recul, j'envoie cet esprit euh, dans les lieux arides au oh nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Éternel, je déclare que nous sommes divinement immunisés, de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Nous, tes enfants, nous sommes immunisés. Je déclare au nom de Jésus, que nous marchons et vivons dans la santé divine. Je déclare au nom de Jésus que ce virus ne peut pas nous atteindre. Je déclare au nom de Jésus que ce virus meurt en notre présence. Je déclare au nom de Jésus que ce virus disparaît en notre présence. Je déclare que lorsque je marche, quel que soit l'endroit où je vais, s'il y a ce virus, il disparaît rien que par ma présence. Au nom puissant de Jésus, je déclare que l'onction de Dieu descend de la tête jusqu'à la pointe des pieds des médecins chrétiens, des infirmiers chrétiens, Seigneur des sages femmes chrétiennes, Seigneur des personnes qui des chrétiens qui servent dans le corps médical. Je déclare maintenant qu'ils transportent une onction qui cause alléluia la disparition de ce virus dans le nom de Jésus. Je déclare maintenant cela au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, glory be to God. Ok, très bien, on va commencer notre prédication, notre enseignement d'aujourd'hui. Je vous préviens, ça peut être long, ok? Ça peut être long parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Maintenant, si j'arrive à les dire en une heure, gloire à Dieu. Si je n'arrive pas à les dire en une heure, euh, je vous préviens, je vais tirer, ok? Bon, vous êtes censé être en confinement, vous êtes censé avoir euh, votre cahier, votre stylo, votre Bible pour étudier la parole de Dieu. Euh, vous êtes nombreux à me témoigner et à me dire combien cette étude euh, vous bénit et booste votre foi. Je vous remercie. Euh, Faites-le souvent, ça nous encourage, euh, notre équipe, ça nous encourage euh, vous à baignez, travailler d'arrache-pied pour vous que vous soyez euh, euh, effectivement souvent, bénis. Euh, le but ici, depuis que j'ai démarré ces lives, c'est de vraiment activer, fortifier, booster votre foi. Pendant ces trois jours, le titre de la série, c'est « muscler votre foi ». Trois jours pour muscler votre foi. La semaine dernière, c'était trois jours pour activer votre foi. Euh, là, c'est trois jours pour muscler votre foi. C'est extrêmement important. Rappelez-vous, ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et je vous ai dit que ce verset veut dire, ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Et le moyen dont euh, il triomphe du monde, c'est par la foi. La foi est extrêmement importante pour vivre victorieusement ici sur la terre. C'est dangereux de vivre sur la planète terre sans avoir la foi. Vous pouvez être victime des aléas et des crises de la vie. Euh, C'est quand même incroyable hein, parce qu'au mois de décembre, je me rappelle que euh, nous étions dans le mois de l'action de grâce. Et euh, dans ce mois-là, euh, j'ai arrêté... Euh, euh, la série que nous étions en train de faire, parce qu'on devait parler de l'action de grâce, tout ça. Et j'ai dit, je ressens dans l'esprit qu'il faut que je vous parle euh, de la force de votre esprit parce que vous en aurez besoin en, en 2020. Et je me rappelle que dans la première vidéo, je parle effectivement de pandémie et de crise économique. Je vous disais que lorsque vous développez une foi forte, lorsque vous développez un esprit fort, okay, votre foi prendra de la force et vous pourrez affronter les aléas et les vicissitudes de la vie. Et c'est comme si je savais, vous savez, et depuis un moment, euh, quand j'enseigne sur la foi, j'explique aux gens que nous devons être au-dessus en période de crise. Est-ce que vous comprenez ça? En principe, les périodes de crise comme celle-ci ne doivent pas terrasser l'Église. Ça ne doit pas terrasser. Et moi, je vous prends par exemple l'exemple de notre ministère à CER. Moi, je vous dis, à la fin du confinement, il y aura une croissance terrible qui va venir dans toutes nos églises, une croissance à tous les niveaux, une croissance au niveau des, des personnes qui vont arriver, une croissance euh, financière, une croissance au niveau même de la maturité des brebis qui viendront. Euh, beaucoup de chrétiens, pendant ce confinement, ont réalisé qu'en vérité, leur vie ne tenait que sur un fil, en fait. Et il fallait qu'ils se prennent un peu plus au sérieux et qu'ils écoutent la parole de Dieu et qu'ils étudient. Beaucoup vont sortir de la mature. Euh, euh, mûrs, beaucoup vont sortir de là, grandi. C'est l'une des raisons pour lesquelles, en fait, pendant cette période, nous ne serons pas désavantagés. Bon, moi, je rigole lorsqu'il y a des personnes euh, mal intentionnées, des personnes qui n'ont rien à faire, qui font des vidéos contre, contre moi et qui disent, non, euh, il est devenu fou parce que ses épiceries ont fermé, je ne sais trop quoi. Mais c'est eux qui deviendront fous parce qu'après le confinement, ils vont voir, il n'y aura tellement plus de place dans nos églises et je vais filmer. Je vais mettre ça sur Internet. Je ne peux pas, écoutez-moi bien, je ne peux pas être désavantagé dans ces moments-là. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible me dit que je ne devrais pas être désavantagé. Et je vous dis, ma vie est bâtie sur la parole de Dieu. Ma foi est construite sur la parole de Dieu. Je ne peux pas, c'est impossible. Donc, tous ceux qui s'attendent à ce que nous puissions chuter, que nous puissions euh, euh, tomber, que nous puissions euh, connaître une crise bizarre, machin, ils perdent leur temps, je vous assure. Ils perdent leur temps, c'est impossible. S'il y a des entreprises qui vont tomber, pff, mes chers frères et sœurs, le royaume de Dieu auquel nous appartenons ne dépend pas du système de ce monde. Ça ne dépend pas du système de ce monde. Je ne dépend pas du système de ce monde. Et donc, les crises vont m'atteindre comment Ça ne peut pas m'atteindre. Impossible, impossible. Hein? Possible. Donc toutes les personnes qui font des vidéos, des vidéos contre moi par rapport à ça, ils perdent leur temps et je continuerai à prêcher la parole telle que Dieu me la donne. Donc les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, je m'en tape, mais un point, mais c'est violent, mais c'est violent mes chers frères et sœurs. Donc, ne vous inquiétez pas, quand vous voyez des vidéos par-ci, par-là, par-ci, -par par-là, euh, sur moi, des personnes qui essayent de... Ne vous embêtez même pas, même pas avec ça. Dieu va nous bénir, mais sauvagement. Mais ça va être sauvage. Et ces personnes-là vont encore perdre leur temps à parler, parler, parler, parler. Je vous assure, laissez-les, laissez-les. OK Gloire à Dieu. Donc, le titre euh, de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est le diagnostic de notre foi. Le diagnostic de notre foi. Le diagnostic de notre foi. OK, vous allez prendre quatre passages bibliques extrêmement importants. Vous prenez Abakouk 2.4. 2, 2.4, et je vais lire. Voici que son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Abakouk qui le dit. Romains 1.17 nous le redit. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, « Le juste vivra par la foi. » Galates 3, 11 nous dit, « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, « Le juste vivra par la foi. » Hébreux 10, 38 nous dit, « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Et la suite dit « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, ceux qui se retirent pour se perdre ». Est-ce que vous comprenez ça, bien-aimé Vous voyez, il y a quatre versets bibliques qui nous répètent, qui nous disent « Le juste vivra par la foi ». Et le juste, c'est qui Écoutez-moi bien, euh, ne confondez pas la justification avec la sanctification. La sanctification est un processus, la justification est un état, en fait. Et un état que le Seigneur Jésus a gagné à la croix de Golgotha. Quand le Seigneur est mort à la croix, vous comprenez, pour, et, et il a crucifié le péché, il nous a justifiés. Justifier signifie non coupable, déclaré non coupable. En fait, le chrétien est appelé le juste. Est-ce que vous suivez On ne parle pas là de vos imperfections. On ne parle pas là de votre processus de sanctification. On parle du fait que devant Dieu, vous êtes déclaré non coupable. Donc, quand la Bible dit « le juste vivra par la foi », je ne suis pas en train de dire « le parfait vivra par la foi okay? ». Je suis en train de dire « si tu as cru en la parole de Dieu, tu as accepté Jésus et tu es chrétien, aujourd'hui tu es appelé juste ». Donc, ces quatre versets bibliques parlent de toi. « Le juste vivra par la foi ». Et Dieu s'attend à ce que tu vives par la foi. Le Seigneur Jésus s'attend à ce que tu vives par la foi. Est-ce que vous comprenez ça euh, N'attendez pas d'être parfait pour pouvoir vivre par la foi. Okay? Et Dieu ne s'attend pas à ce que nous soyons parfaits pour que notre foi fonctionne correctement. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça Ou que nous puissions utiliser notre foi Je suis totalement d'accord, on est dans un processus de sanctification où nous devons, devons abandonner des choses qui peuvent, on l'a vu la semaine dernière, euh, porter préjudice à notre foi, qui peuvent affecter notre foi. Mais c'est important que vous ne puissiez pas faire dépendre le fonctionnement de votre foi à, à votre perfection. Est-ce que vous suivez Vous êtes en train de grandir en maturité. Au fur et à mesure que vous progressez, euh, il y a des choses, bien sûr, que vous allez laisser tomber. Est-ce que vous êtes toujours avec moi, mes chers frères et sœurs Est-ce que vous avez commencé à partager le direct Est-ce que vous avez commencé à le mettre sur vos WhatsApp, sur vos Instagram, sur vos Facebook, partout, sur, les, sur Snapchat, je ne sais trop quel réseau encore, est né tout dernièrement, mais partagée pour que le maximum de personnes puissent être bénies par ce message. OK? Donc, ça, c'est ce que je vous dis depuis que je fais ces lives-là. Et j'essaie de vous interpeller. OK? Ceux qui me regardent sur Instagram, à un moment donné, si ça coupe, euh, allez sur YouTube où on va essayer de relancer. Mais là, on est vraiment sur YouTube en direct et on est nombreux sur YouTube. Gloire à Dieu! Et on sera plus nombreux que ça. Je prie pour que, le, pour que ça double. OK? Donc, ça c'est important que vous compreniez ça. Vous n'avez pas le choix, vous devez vivre par la foi. Écoutez-moi bien, il y a deux systèmes. Il y a le système de ce monde et il y a le système de Dieu. Il y a le système économique de ce monde. Le système économique de Dieu, c'est par la foi. Beaucoup de gens pensent que la foi est aléatoire. La foi n'est pas aléatoire. Il n'y a rien de plus exact, de plus juste, de plus fiable, de plus précis que la foi. Est-ce que vous comprenez Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas c'est quoi la foi Beaucoup de chrétiens ne savent pas mettre en action leur foi et donc ils échouent. Et quand ils échouent, ils disent, « Ah, ce truc de la foi-là, c'est pas exact, on ne peut pas se fier à ça. Moi, je, je préfère me fier aux choses que je maîtrise, que je connais. » Le problème, c'est que ces choses que tu maîtrises et que tu connais ont des limites. Est-ce que vous comprenez Et la pandémie mondiale, mondiale du coronavirus nous a montré que nous sommes dans une insécurité sur cette planète et nous avons vu les limites de la science. Malgré le fait d'avoir trouvé... Euh, euh, que la chloroquine peut considérablement baisser la charge virale euh, chez les patients atteints du, corona, du coronavirus, les scientifiques restent quand même partagés. Ils sont toujours partagés, ces gens-là. Ils ne sont jamais d'accord sur quoi que ce soit. Et c'est comme ça que l'être humain est. L'être humain est instable. Notre Seigneur nous a dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme, malheur à l'homme qui met sa foi en l'homme. Si votre foi est basée sur la science et sur les découvertes des hommes, vous allez être soumis aux aléas des hommes. Mais si votre foi est basée sur la parole de Dieu, la Bible dit que celui qui bâtit sa vie sur la parole de Dieu, celui qui écoute mes paroles et les mains en pratique est comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. C'est-à-dire que ta maison est stable, ta vie est stable. Stable, ta foi est stable et en principe, la foi marche toujours et toujours. Si votre foi ne marche pas, mes chers frères et sœurs, écoutez l'enseignement que je vais vous donner là maintenant. C'est extrêmement important, je vous assure. L'univers tient, tient, tient, tient à cause de la foi. L'une des raisons pour lesquelles les planètes sont situées là où elles sont, vous suivez ça? C'est à cause de la foi. C'est à cause de ce que Dieu dit. Est-ce que vous comprenez? Dieu parle et tout se soumet en fait à la parole de Dieu et à la foi de Dieu. Ça c'est Hébreu chapitre 1, le verset 3 qui nous le dit. Il, il soutient toute chose par sa parole puissante, il soutient toute chose par ses rémas, et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des rémas. Je ne sais pas si vous me suivez bien, aimé, mais j'ai vraiment envie de vous aider. Je vous assure, hein, Dieu connaît mon cœur, hein. je veux vraiment, vraiment vous aider. Et je vous le redis, j'aurais pu tranquillement rester chez moi, Ok, à me confiner, lire ma Bible, passer des bons moments dans la présence de Dieu, kiffer la présence de Dieu. Vous comprenez Je vous assure. Mais j'ai vu que beaucoup d'entre vous, vous aviez besoin d'entendre ce que je vais vous dire. C'est l'une des raisons pour lesquelles. L'une des premières choses à faire quand on parle du sujet de la foi, c'est être honnête et faire un diagnostic. La foi marche toujours. Jésus a dit dans Marc 11, 23, à partir du verset 22, la Bible dit, Ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne Ouvre-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et il dit Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Il le dit. Dieu n'est pas un menteur, les paroles de Dieu sont sûres, mes chers frères et soeurs. C'est à nous de nous fier à Dieu et de développer notre foi. Donc, si Dieu dit qu'on peut déplacer des montagnes, si Dieu dit que lorsque nous déclarons, par exemple, tout à l'heure, on a déclaré la disparition totale du coronavirus, il dit que si nous ne doutons pas, nous ne chancelons pas, euh, nous allons voir cela à, à, à accomplir. À partir de ce moment, nous devons alors euh, nous remettre en question, pourquoi pendant toutes ces années de notre vie chrétienne, on a déclaré des choses, ça n'a pas marché, on a peut-être dit des choses, on a peut-être prié, ça n'a pas marché. Le problème ce n'est pas la parole de Dieu, le problème c'est notre foi. Le chrétien aujourd'hui n'est pas honnête en ce qui concerne la foi, il n'est pas honnête du tout en fait. Et c'est important que vous fassiez un diagnostic de votre foi. Et on va voir dans les jours qui viennent comment en, en, certaines personnes n'étaient pas dans la foi, ils étaient dans la prétention. Certaines personnes n'étaient pas dans la foi, ils étaient dans la folie. On va voir ça et c'est l'une des raisons pour lesquelles ça n'a pas marché chez certaines personnes. D'autres personnes ont eu des difficultés à faire fonctionner leur foi. C'est parce que leur foi était petite et on va voir ça en fait, comment développer la foi. C'est pour ça que je vous ai dit que l'étude peut être vraiment longue, mais je veux tout vous donner aujourd'hui parce que demain, il y a autre chose à voir. Donc, il n'y aura pas le temps de pouvoir reporter des choses d'aujourd'hui à demain. Est-ce que vous comprenez ça Vous allez voir me suivre mes chers frères et soeurs. Donc, faisons d'abord un diagnostic, faisons une analyse. Quelles sont les choses qu'on a demandées à Dieu, on ne les a pas vues arriver Qu'est-ce qu'on a déclaré quand on a mis notre foi en action Qu'est-ce qu'on n'a on a pas vu voir s'accomplir Et qui a créé le doute Et qui a semé le doute Et qui nous a fait croire que la foi, ce n'était pas sûr Que ce qui était sûr, c'était la science, ce qui était sûr, c'était notre intelligence et, et nos, nos propres méthodes et non les méthodes de Dieu. Est-ce que vous êtes toujours avec moi Donc, c'est important de savoir, grand 1, il faut connaître là où on est dans la foi, dans un domaine. Grand 1, il faut connaître là où on est dans la foi, dans un domaine. Et vous devez être honnête et je vais vous montrer et je vais vous expliquer comment faire ce diagnostic. Est-ce que vous comprenez? Premièrement, je vais vous montrer. Il faut connaître là où on est dans la foi, dans un domaine, ok? Donc, je vous ai dit, la foi, c'est quelque chose de réel. Je vous ai dit, il ne faut pas avoir des prétentions excessives à notre foi. Ça, c'est Romains chapitre 12, verset 3, qui nous le dit. Et je vous ai dit aussi, non, je vous ai pas encore dit, voilà. Et ça, c'est l'un des gros problèmes des chrétiens. En fait, ce que j'ai développé tout à l'heure, c'était déjà dans le grand 1. J'ai oublié juste de vous annoncer le grand 1. Il faut connaître là où on est dans la foi, OK? Euh, OK, donc là, on est dans le grand 1. Je vous ai déjà dit certaines choses dans le grand 1. Je vais compléter ce que je vous ai dit. Euh, c'est important déjà que vous compreniez que la foi a des domaines. La foi a des domaines. Euh, vous pouvez avoir la foi en la santé divine et ne pas avoir la foi en la, en, en, en la prospérité. Vous allez me dire, mais c'est la même foi. Non, non ce n'est pas les mêmes domaines. Ce n'est pas du tout les mêmes domaines. Euh, la technique, je ne sais pas si JS a pu vous préparer euh, les schémas des hommes musclés. Vous ne les avez pas. OK. Sinon, je vous aurais montré un schéma que j'ai vu dans mon esprit. Demain, certainement, il sera prêt. Euh, je vous le montrerai demain, sauf si en cours de live, il est prêt. Il est prêt. Donc, la foi a des domaines. C'est important que vous compreniez que vous pouvez avoir la foi en la santé divine et ne pas avoir la foi en la prospérité. Vous pouvez avoir la foi en la prospérité et ne pas avoir la foi en la santé divine. Vous pouvez même avoir la foi en la manifestation rapide de la présence de Dieu et ne pas avoir la foi dans d'autres domaines. Est-ce que vous suivez? On voit des personnes qui ont la foi même en la croissance de l'Église, en la croissance de leur réseau, ok, mais ils n'ont pas la foi en la santé divine, ils n'ont pas la foi en la prospérité. On regarde, ils ont des Églises remplies parce qu'ils ont la foi en la multiplication, ils ont la foi en la croissance, mais ils n'ont pas développé la foi en la santé divine, ni même parfois la foi en la prospérité. Est-ce que vous suivez? Donc, quand vous comprenez que la foi en fait a des domaines, à partir de ce moment-là, euh, vous travaillez la foi de façon méthodique. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est important. OK? Donc, le problème, c'est que beaucoup de chrétiens se précipitent à travailler leur foi lorsqu'ils rencontrent euh, des difficultés. Lorsqu'ils rencontrent un problème, c'est là où ils se mettent rapidement à travailler leur foi. Et vous allez me dire, mais pasteur Alain Patrick, euh, en quoi ça pose un problème. Ça, ça pose un problème, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que développer sa foi, ça prend du temps, et ça peut prendre du temps en fonction de l'énergie spirituelle qu'on veut dégager pour pulvériser le problème qui est en face de nous. Chaque problème ne demande pas la même force, ne demande pas la même énergie de pulvérisation. Je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça. Est-ce que vous comprenez ça il y a des maladies qui vont demander une foi qui est plus élevée que, que d'autres, bien sûr que les petits maux de ventre vont demander moins de foi qu'un cancer. Est-ce que vous suivez Donc, il faut une énergie spirituelle plus grande et parfois, pour libérer cette énergie spirituelle, il faut le temps de la développer. Donc, la foi prend du temps. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a certaines personnes qui sont tombées gravement malades et le médecin leur a donné un verdict, le médecin leur a dit, il te reste deux mois à vivre. Ils ont commencé à lire des versets bibliques, mais en deux mois, ils n'ont pas pu développer leur foi, ils sont morts. Et le problème, c'est que les personnes autour d'elle qui priaient avec elle et qui priaient pour elle n'avaient pas aussi la foi aussi développée pour pouvoir déplacer ce problème. Est-ce que vous suivez et, et, et, et, et les églises se retrouvent dans la confusion. Des groupes de chrétiens se retrouvent dans la confusion. Ils se disent, mais nous avons cru en la parole de Dieu. Pourquoi ça n'a pas marché Votre foi n'était pas assez développée. Et je vais vous le montrer dans les écritures, mes chers frères et sœurs. Blaguez pas avec ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez connaître votre destinée. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous ne devez pas écouter une prédication juste parce que vous êtes en train de vivre ce problème-là. Et là, je parle beaucoup aux chrétiens de notre assemblée, de nos églises aujourd'hui. Vous écoutez une prédication, euh, euh, euh, parfois, on ne parle pas de votre problème, vous décrochez vous dites, non, là, il n'a pas parlé de mon problème de fiancé. Là, il n'a pas parlé de mon problème de loyer. Là, il n'a pas parlé de mon problème de maladie. Là, il n'a pas parlé de mon problème, de machin. Donc, cette prédication-là ne me concernait pas. Il n'est pas dit que tu ne rencontreras pas ce problème-là. Quand Dieu permet que tu écoutes une prédication ou un enseignement, c'est parce qu'il sait que tu vas rencontrer ce problème-là dans le futur. Ou il sait que tu vas rencontrer des personnes qui rencontreront ce problème-là dans le futur. Donc, c'est important que tu développes ta foi contre ce problème-là. Et c'est là où c'est important de connaître son avenir. Parce que quand vous connaissez votre futur, vous pouvez développer votre foi en fonction des domaines de votre avenir et de votre futur. L'une des raisons pour lesquelles je développe, vous comprenez, la foi en la longue vie, c'est parce que je sais que j'ai besoin d'une longue vie pour accomplir tout ce que Dieu m'a demandé de faire. Vous êtes là et vous me regardez, vous dites, mais si Dieu t'a demandé de faire des choses, et il sait que ces choses-là, tu auras besoin d'une longue vie pour ça, donc il va te donner une longue vie. Non, non, ce n'est pas systématique, c'est notre responsabilité de développer la foi, vous comprenez en la longue vie, et nous devons déclarer le psaume 91, « Je le rassasierai, il me rassasiera de longs jours et me fera voir son salut. » C'est pour ça que je déclare tout le temps que je vivrai longtemps. Je vivrai longtemps, je vous assure, en bonne santé. Je vivrai longtemps prospère. Je vivrai longtemps, mes chers frères et soeurs, avec de l'impact sur la planète Terre. Je le confesse tout le temps, tout le temps, tout le temps, et j'ai la foi pour ça. J'ai la foi en mon jet, j'ai la foi en ma Lamborghini, j'ai la foi aux richesses que Dieu met à ma disposition. Même si on me critique pour ça, je m'en tape mais un point, mais c'est violent. Certains arriveront au ciel, ils seront dégoûtés. Quand ils se rendront compte qu'ils auraient pu vivre dans la prospérité, mais on leur a enseigné que la prospérité était une mauvaise chose, ils vont être dégoûtés, je vous assure. Si vous me regardez, quand vous faites partie de ces personnes-là, vous allez être dégoûtés, je vous assure. Et vous me verrez bien au ciel, je vous <rire> oh God. Bien au, au ciel, vous me verrez. Enfin, si vous y êtes... Hein, mais moi, j'y serai. Je vous assure, j'y serai. Parce que j'ai l'assurance de mon salut. La Bible me garantit le salut, ok Et j'y serai. Et, et là-bas, je serai très riche et très prospère aussi, je vous assure. Déjà au millénium, je serai très prospère et très riche, ok Et dans la nouvelle terre aussi, j'aurai beaucoup de récompenses. Est-ce que vous me suivez, mes chers frères et sœurs je vous dis qu'on a beaucoup de choses à voir. My God, il est, déjà, il est déjà 7 heures là, mon Dieu. Je ne suis même pas encore au milieu de ma prédication, je suis juste au tout début. Je vous ai dit, mes chers frères et sœurs qu'il y avait tellement de choses à voir. Et on va voir ça, donc restez bien accrochés. Vous êtes toujours là Donc, vous devez préparer votre avenir. Donc, la santé divine de demain, c'est aujourd'hui que vous la préparez. La prospérité de demain, c'est aujourd'hui que vous la préparez. La santé de votre famille, de, de, de vos enfants, le succès de vos enfants, c'est aujourd'hui que vous devez préparer ça. Vous suivez ça Je prépare le succès de mes enfants aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je déclare que mes enfants réussissent dans la vie. Je déclare que mes enfants craignent Dieu. Je déclare ces choses-là aujourd'hui. Et, et les gens ne comprennent pas ça avec la foi. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils échouent concernant la foi. Vous êtes toujours avec moi Vous êtes toujours là Ok, très bien Grand 2, comprenez que la foi est un muscle. Comprenez que la foi est comme un muscle. Comprenez que la foi est comme un muscle. Si vous comprenez cette vérité-là, vous allez comprendre beaucoup de choses sur le développement de la foi. Regardez, vous allez à l'hôpital et le médecin dit que vous êtes en surpoids. Il faut à tout prix que vous puissiez perdre, euh, je ne sais pas. Euh, il dit... Il faut que vous perdiez à tout prix 50 kilos, euh, sinon dans un mois vous mourrez. C'est impossible, dites aux médecins c'est bon, signe déjà mon arrêt de mort. C'est impossible, écoutez-moi bien, impossible, à moins d'un miracle, impossible que vous perdiez 50 kilos en un mois. Est-ce que vous allez à comprendre ça Impossible, ce n'est pas possible, 50 kilos en un mois, vous allez perdre ça comment Supposons que vous ayez la foi, vous dites, bah tiens, je vais le perdre, je vais perdre, il a dit, dans un mois si je ne perds pas, non, c'est une question de vie ou de mort, je vais m'inscrire en salle de sport. Vous allez, mes chers frères et soeurs, vous n'allez jamais réussir à brûler ça en un mois, vous n'allez jamais réussir à soulever des haltères déjà qui vont vous permettre de pouvoir déjà muscler vos biceps correctement euh, le jour même vous, où vous allez. Pourquoi? Parce que c'est un processus et la foi est un processus, mes chers frères et soeurs. C'est un processus et vous devez le comprendre, c'est un muscle que vous devez développer. Vous êtes toujours avec moi là Est-ce que vous me suivez attentivement Et beaucoup de chrétiens font ça quand ils rencontrent des difficultés. Mais chers frères et sœurs, je vous dis souvent, je confesse dans différents domaines. Et faites comme moi, je vous assure. La Bible dit que vous devez suivre en exemple les personnes qui sont plus âgées que vous dans la foi. Suivez mon exemple. Tous les jours, je confesse la santé divine de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Je confesse que tous les organes de mon corps fonctionnent correctement. « Je confesse que je suis prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. » C'est-à-dire que tous mes besoins sont pourvus et que j'ai en abondance pour aider les gens. Je confesse tous les jours que mon ministère est prospère. Je confesse la protection de Dieu parce que je sais que sur la terre, là, il y a des dangers. On ne sait pas qui est qui. Il y a des gens qui t'en veulent, qui disent des choses sur toi. Et quand je confesse la, la, la, la protection de Dieu, je déclare toujours que toute arme forgée contre moi est sans effet au nom de Jésus et toute parole négative prononcée contre moi est sans effet. Et après, je veux maintenant déclarer des choses sur ma famille, sur mes enfants, sur ma femme, sur mes collaborateurs aussi. Parce que si je prospère et que mes collaborateurs ne prospèrent pas, il y a un problème. Parce que si je suis en bonne santé et que mes collaborateurs ne sont pas en bonne santé, il y a un problème. Est-ce que vous comprenez ça? Je confesse sur mes collaborateurs parce qu'on peut me juger à travers la vie de mes collaborateurs. Et après, je confesse sur les membres de notre église. Je le fais tout le temps quand je prie, mes chers frères et soeurs. Ça me prend au moins 10-15 minutes par jour pour le faire. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que vous me suivez, mes chers frères et soeurs? Et je le fais tout le temps. Et je confesse le succès que tout ce que je fais réussit. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Donc, ça développe ce muscle-là. Regardez. On est avec des muscles. On est... Avec des muscles. Chaque être humain naît avec les muscles. Tout comme vous, lorsque vous naissez de nouveau, vous comprenez? Vous naissez avec la foi. Est-ce que vous me comprenez? Vous avez la foi. On ne peut pas dire que vous n'avez pas la foi. Euh, on a on a cité un passage, Romains 12, 3, nous dit de ne pas avoir des prétentions excessives à notre foi, mais d'agir en fonction de la mesure de foi que Dieu a donnée à tout un chacun. La Bible nous parle de la mesure de foi. Donc, quand nous naissons de nouveau, Dieu va donner une mesure de foi qui est la même taille à tout le monde qui naît de nouveau. Mais deux, trois jours plus tard, euh, cette mesure de foi va grandir ou va diminuer en fonction de ce que le chrétien a fait après sa conversion. Il y a des chrétiens après leur conversion, elles, ils sont zélés, ils étudient la Bible, ils vont à l'église, euh, euh, ils boostent cette foi-là. Et cette foi-là grandit. Il y a d'autres, ils ont accepté le Seigneur, ils repartent dans le monde et cette mesure de foi-là va commencer à diminuer. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Donc, c'est un muscle, nous naissons avec la foi. Ok Très bien, les muscles grandissent avec la croissance de notre corps, tout comme notre foi grandit avec la croissance spirituelle. Quand vous grandissez spirituellement, votre foi grandit aussi avec vous. Ça va de soi, c'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez grandir spirituellement. N'aimez pas rester des bébés spirituels, derrière qui on court, à qui on demande de venir à l'église à qui on demande de se connecter tout le temps pour les conf-calls, pour les Zooms. Ça dit, tu ne peux pas te connecter toi-même à chaque fois, on est derrière toi. Et tu es content, tu dis, ouais, bon, on prend soin de moi, on prend soin de moi. Mais tu es un bébé. Et ta foi ne grandira pas comme ça. Et lorsque tu rencontreras des difficultés, malheureusement, tu ne pourras pas vaincre ces difficultés parce que tu as choisi d'être un bébé. Donc, il faut que tu grandisses parce que ta foi grandit aussi avec ta croissance spirituelle. « Les muscles de notre corps n'ont pas la même force et le même rôle. De la même façon, notre foi a des secteurs et des domaines. Notre foi peut être plus développée dans la santé divine et moins développée dans la prospérité, ou plus développée dans la prospérité et moins développée dans la santé divine, ou autant développée dans la santé divine que dans la prospérité. » Que, oui, parce que ça, ça peut arriver aussi, que votre foi est développée partout. Est-ce que vous comprenez ça? Vous arrivez à comprendre ça? Euh, Comprenez-moi bien, mes chers frères et sœurs, les muscles de votre main, votre main peut soulever des choses que vos pieds ne peuvent pas forcément soulever. Si vous allez en salle de sport et vous prenez des haltères 20 kg à, à, à, à gauche, 20 kg à droite, vous soulevez ça avec vos mains, hein, notamment Jimmy, Etienne, ils peuvent soulever ça euh, euh, avec leurs leur bras. Euh, moi, je ne sais pas si je peux, je n'ai jamais essayé. Vous comprenez Quand je vais en salle de sport, je travaille autre chose d'abord. Allons petit à petit, malembe, malembe, oh, ok N'ayons pas de prétention excessive à nos muscles. Est-ce que vous êtes toujours avec moi Donc, eux, ils arrivent à soulever ça avec leurs bras. Mais je ne suis pas sûr qu'ils vont réussir à soulever ça avec leurs cuisses et leurs jambes, leurs pieds. Il y a des exercices comme ça en salle de sport. Hein? Je ne suis pas sûr. Pourquoi parce qu'en fait, les bras peuvent avoir une force différente des pieds et pourtant les muscles des pieds n'ont pas la même fonction que les muscles du bras, des bras. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous me comprenez? Donc quand vous arrivez à comprendre ça, mes chers frères et sœurs, vous, vous verrez pourquoi certains d'entre vous vous êtes plus développés dans un domaine plutôt que dans un autre. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez? Maintenant, vous devez comprendre aussi que « Les muscles doivent être exercés, tout comme la foi doit être exercée. Les muscles, pour qu'ils grandissent, pour qu'ils prennent de la force, pour qu'ils soient dessinés, pour qu'ils prennent du gabarit, il faut de l'exercice. La foi aussi, pour qu'elle qu prenne du gabarit, pour qu'elle prenne de la force. » Il faut l'exercice. Et comment exercer la foi Nous allons le voir tout à l'heure. Il faut la mettre en action. Il faut la mettre en action en aidant les autres dans la prière. Si nous ne rencontrons pas ces problèmes, je prends un exemple. Il y a des personnes qui n'ont pas de problème de santé, gloire à Dieu, parce que naturellement, voilà, elles sont en bonne santé, elles vivent bien, machin, tout ça. Mais comment développer la, la foi en la santé divine Vous allez la développer lorsque vous aidez les autres à la développer, lorsque vous priez pour les malades, okay? lorsque vous assistez des personnes qui ont ce défi-là, vous développez votre foi. Est-ce que vous me comprenez, mes chers frères et soeurs Est-ce que c'est clair pour tout le monde Est-ce que c'est clair pour tout le monde Ok, regardez maintenant aussi. Une autre vérité sur les muscles, et qui concorde avec les, la vérité sur la foi, les muscles peuvent être gros, mais si on n'a pas mangé pendant des jours, il reste gros, mais on n'aura pas de force pour soulever ce qu'on soulevait d'habitude. Est-ce que vous comprenez ça? Un muscle peut être gros, il peut être balèze, il peut avoir un potentiel parce qu'il a été développé, parce qu'avant, il soulevait des trucs. Mais si pendant trois jours... ok, Je vais prendre l'exemple de Jimmy et d'Étienne, parce que ce sont les personnes les plus costauds que je connais ici. OK? Si Jimmy et Étienne bastonnent quatre jours sans manger, OK? Les muscles d'Étienne ne vont pas diminuer tout de suite les muscles de Jimmy ne vont pas diminuer tout de suite. Par contre, quatre jours sans manger, vous aurez du mal à me faire croire qu'ils réussiront à soulever les poids qu'ils réussissaient à soulever une semaine avant. Le muscle est là, il y a du gabarit, mais il n'y a pas de force dans le muscle. Il n'y a pas d'énergie dans le muscle. c'est comme ça avec la foi. Et on va voir tout à l'heure que l'un des états de la foi, c'est avoir une grande foi, c'est avoir un grand gabarit. Mais si cette foi est, euh, si cette foi est, euh, est grande et faible, c'est-à-dire si elle n'a pas de force, vous suivez, elle ne pourra pas soulever quoi que ce soit. Vous êtes toujours avec moi Est-ce que vous me suivez Donc quand vous arrivez à comprendre, à, à comprendre en fait, euh, euh, euh, cette... Euh, cette euh, euh, euh, je ne sais pas si c'est une dichotomie, je ne sais pas. Cette comparaison, non, c'est mieux. Cette comparaison entre le muscle et la foi, mes chers frères et sœurs, vous travaillerez mieux votre foi comme ça. Amen. Gloire à Dieu. Ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va pour vous? C'est clair, mes chers frères et sœurs? Ok, grand trois, comment faire un diagnostic? Concrètement, faire un diagnostic des domaines où notre foi est développée ou pas. Et comment le faire? Je, vais vous, je vous ai parlé de diagnostic tout à l'heure. Maintenant, comment le faire Ok, le diagnostic, c'est un mot euh, que on utilise à l'hôpital pour pouvoir déterminer si vous êtes malade ou pas et si vous êtes malade, quel type de maladie vous avez. Et à partir de ce moment, on peut vous administrer la cure nécessaire, le médicament nécessaire pour pouvoir. Euh, euh, euh, vous guérir. Est-ce que vous me suivez Par exemple, quelqu'un arrive, il va commencer à décrire ce qu'il a, les symptômes qu'il a, et le médecin va conclure, non, tu as une simple grippe, ou il dira, non, tu as le coronavirus, ou il dira, non, tu as tout simplement une rhinopharyngite, par exemple. Pourquoi Parce qu'il y a des symptômes qui sont là, parce qu'il y a des caractéristiques qui sont là pour pouvoir déterminer. Donc, comment concrètement faire le diagnostic de sa foi Je vais vous le dire maintenant. Premièrement et simplement, quels sont les domaines où, vous vous posez la question, quels sont les domaines où ma connaissance biblique est solide? Première question que vous vous posez, est-ce que vous avez des éléments suffisants sur la santé divine? Est-ce que vous avez des connaissances sur la santé divine? Parce que rappelez-vous de ce que la Bible dit, « mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Okay? Est-ce que vous avez des connaissances La connaissance est importante pour développer la foi. Est-ce que vous avez la connaissance dans ce domaine-là Est-ce que vous avez suffisamment de connaissances dans euh, le domaine de la prospérité Est-ce que vous suivez ça Est-ce que vous avez suffisamment de connaissances dans le domaine de la croissance d'un GR? Est-ce que vous avez suffisamment de connaissances dans le domaine où vous voulez manifester votre foi ça, c'est la première question que vous vous posez. Si vous sentez vraiment que vous êtes ignorant, ignorant vous sentez que vous avez des lacunes, vous sentez que vous n'avez même pas les bases à partir de ce moment-là, je vous assure, votre foi sera défaillante, il y aura des problèmes avec votre foi. Est-ce que vous êtes toujours avec moi Donc, c'est important de faire une analyse générale. Quelle est votre connaissance sur le sujet de la foi en général si vous avez des lacunes dans ce domaine, vous repartez euh, aux études que j'ai faites la semaine dernière pour pouvoir réajuster, ok, vos, euh, et pouvoir combler vos, vos lacunes. Quelles sont vos connaissances sur la santé divine et la guérison Est-ce que vous connaissez quand même des versets bibliques Combien de versets bibliques vous connaissez sur la guérison divine et la santé divine Combien Ok, parce que ça c'est important. Euh, votre autorité sur les démons. Combien de versets bibliques vous connaissez Est-ce que vous vous, vous, vous maîtrisez cet enseignement Est-ce que vous le comprenez Votre autorité sur les démons Est-ce que vous arrivez à, à, à correctement euh, assimiler cet enseignement La prospérité, le succès, etc., etc. Ça, c'est la première question que vous vous posez pour pouvoir faire un diagnostic. Et Soyez honnête avec vous-même hein, parce que on ne peut pas mentir avec la foi. Hein. Quand vous avez un défi là, <rire> cela, on voit si la foi fonctionne ou pas. Il y a le coronavirus là. On va voir qui a la foi et qui n'a pas la foi. Hein. <rire> vous comprenez ça donc, c'est important. Deuxième question que vous pouvez vous poser pour faire un diagnostic. Ai-je l'assurance d'obtenir des résultats dans ce domaine? Est-ce que si je rencontre un défi lié à ce domaine, je sens dans mon esprit, j'ai l'assurance que je vais pouvoir le faire? Regardez, je vais vous prendre un exemple très, très simple. Très, très, très simple. OK. Rachel m'écoute maintenant. Je vais poser la question à Ray Charles. Enfin, je prie qu'il puisse m'écouter. Je pose la question à Richard. Je dis, Richard, là maintenant, à la reprise, on va, je vais demander qu'on joue euh, euh, le chant qui dit euh, « chasing, chasing, after, chasing after you », ok, c'est ça Ou « Chasing after you ».« Je te recherche, Seigneur, je suis prêt à me sacrifier ». Car je désire, comment on dit encore ça Car je désire, ouais c'est ça, plus de toi. Voilà ce chant-là, ok Ok, à la batterie, tu dois le jouer. Si je dis, quand on a fini le confinement, Richard on va le jouer. Qu'est-ce que tu ressens actuellement Est-ce que tu es zen, tu dis, facile, dans ce cas tu as l'assurance. Ou est-ce que tu commences à stresser, tu dis, my God, ça veut dire alors qu'il y a un problème. Tu ne le maîtrises pas. Ça veut dire alors que tu ne l'as pas assez travaillé. Est-ce que vous me comprenez C'est tout, c'est si simple que ça. C'est si simple que ça. Si vous avez l'assurance que ça va bien se passer. Je ne parle pas du doute, par exemple. Genre, il y a un doute qui va venir qui va dire, hum, tu es sûr que tu ne vas pas te craquer. Mais en fait, votre assurance doit toujours crier plus fort que votre doute. Votre assurance doit toujours crier plus fort que votre peur pour que votre foi puisse correctement fonctionner. Je ne sais pas si vous me suivez, mes chers frères et sœurs. Vous vous posez la question, l'autre question que vous vous posez pour faire le diagnostic. Parce que même à l'hôpital, hein, c'est comme ça que les médecins font, hein, ils se posent des questions et puis ils éliminent des pistes. Nous suivons tous docteur hein, ok nous avons tous suivi ça. Ils, font, ils se posent des questions et ils éliminent les pistes pour pouvoir faire un diagnostic clair. Donc, vous dites, ai-je, vous posez une autre question, ai-je des résultats dans ce domaine ou pas Est-ce que j'ai des résultats Si tu as des résultats dans ce domaine, c'est que ta foi est développée. Si tu as des, des résultats de temps en temps dans ce domaine, c'est que ta foi... N'est pas maîtrisée dans ce domaine. Okay? Elle n'est pas correctement développée. Je vais vous expliquer ce qui fait ça, euh, ce qui, qui peut faire ça euh, euh, tout à l'heure. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez attentivement? Je vous ai dit que vraiment ça va être long, donc préparez-vous. ok? C'est tout à votre bénéfice. Hein? C'est vraiment tout à votre bénéfice. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Je vous assure. Parce qu'aujourd'hui là, on dit comme Mayombo, tu vois les retombées? Est-ce que vous voyez les retombées? Il y a les retombées de ceux qui n'ont pas la foi. Les retomber. <rire> Regardez maintenant, quand on parle des résultats dans ce domaine, il faut comprendre que il y a des moments où vous êtes en train de développer votre foi, vous la mettez en action et vous attendez les résultats. Je ne parle pas de ça en fait. Votre foi est là, vous avez l'assurance, vous n'avez pas le, le, le doute, mais vous attendez les résultats. Je vais prendre l'exemple. Quand le Seigneur va maudire le figuier, il va parler au figuier, « Ok, » C'est le soir, il va parler au figuier le matin environ, c'est le soir que les disciples se sont aperçus que le figuier avait séché. Entre-temps, il y a eu un processus. Donc, l'heure qui suivait, euh, ils ne voyaient pas à l'œil nu que le figuier était en train de sécher. Donc, ils ne pouvaient pas dire, « Ah oh, Jésus, ta foi ne fonctionne pas. » Ok C'est quand le processus est arrivé à son terme, qu'ils ont pu voir. Donc, ce n'est pas de ça dont je suis en train de parler. Je parle de « à chaque fois que tu mets ta foi en action sur le, dans, dans le domaine, ça ne marche jamais. » Ok? Ça veut dire que tu n'as pas la foi dans ce domaine. Est-ce que vous comprenez Vous pouvez avoir la foi dans un domaine qui est en pleine manifestation. My God Je ne sais pas si vous me suivez attentivement. Je ne sais pas si mes mots sont aussi clairs que ça. Ok Maintenant, l'autre question que vous vous posez, pour faire le diagnostic, c'est, vous prenez votre peur dans un domaine et votre assurance dans ce domaine-là, euh, qu'est-ce qui crie plus Est-ce que votre assurance, votre foi crie plus, vous la ressentez plus que votre peur ou vos doutes non mais ça, je vous assure, hein, ça on ne peut pas se mentir. Quand ton stress, ta peur prend le dessus sur ta foi, sur ton assurance, ça, la foi ne va pas correctement fonctionner. Il faut que l'assurance soit au-dessus de la peur pour que l'assurance puisse faire taire la peur, puisse faire taire le questionnement. Est-ce que vous comprenez Et je vais vous donner les clés tout à l'heure pour réussir à faire ça. Donc, si tes peurs sont plus élevées que ton assurance, ça veut dire que ta foi dans le domaine n'est pas développée, ta foi est malade. Je ne dis pas qu'elle est inexistante, je dis qu'elle est malade. Elle est soit faible pour une raison ou une autre, elle est soit petite ou elle est infectée, je vous assure. Vous êtes toujours avec moi Ok, glory be to God, j'espère que je vous ai aidé, hein? Posez-vous ces questions-là. Si vous êtes honnête à chaque fois que vous avez un défi, un problème, vous vous posez ces questions-là. À partir de ce moment-là, euh, euh, euh, quand vous faites un diagnostic clair, vous allez commencer alors à étudier de façon méthodique pour pouvoir développer votre foi. OK Amen Vous êtes toujours avec moi Et c'est là où, en fait, on se rend compte que la foi a alors quatre états. La foi a quatre Quatre états, et on va étudier ces états-là, et c'est là où je vais vous donner la cure. Si votre foi est malade, que faut-il faire Si votre foi est faible, que faut-il faire pour pouvoir la fortifier Ok Là, on va entrer maintenant un peu plus dans le cœur du sujet. J'aimerais que vous puissiez partager davantage, c'est important qu'on soit plus nombreux que ça. Ok Partagez, gloire à Dieu. Regardez, vous prenez Romains chapitre 4, du verset 16 au verset 22, et on va lire.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 « Notre Père à tous. » Selon qu'il est écrit, « J'étais établi Père. » Là, on est au verset 17. « J'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. » Alléluia. On va continuer un tout petit peu. Verset 18. Verset 18. « Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. » « Telle sera ta prospérité, regardez, et sans faiblir dans la foi, ok, on, peut, on retient là que la foi peut être faible, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que sa rente n'était plus en état d'avoir des enfants, verset 20. Il ne douta point, ok, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié, dans sa foi, on comprend que la foi peut être forte, ok, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc, ce verset biblique nous montre bien deux états bien précis de la foi. Okay? On peut voir que la foi peut être forte et que la foi peut être faible. ok. Vous arrivez à me comprendre? ok? On va voir deux autres états. On va voir deux autres états de la foi. ok. Donc, vous prenez... Votre Bible dans Matthieu chapitre, 14. Matthieu, chapitre 14, du verset 22 au verset 31. Nous allons encore lire. OK. Nous allons encore lire. « Ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir envoyés il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmené par les vagues, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux ». Et il dit « viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Retenez bien, il a eu peur quand il a vu que le vent était fort. Ok Il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, très important, un état de la foi. « Homme de peu de foi, homme de petite foi, Ok, pourquoi as-tu douté ils montèrent dans la barque et le vent tomba. » Comme si ce vent-là s'était levé juste parce que Pierre s'est mis à défier la loi de l'apaisanteur. Parce que dès qu'il monte dans la barque, le vent s'arrête. Mais ça, c'est une autre histoire. Vous êtes toujours avec moi? Ok, très bien. Gloire à Dieu. Donc, nous voyons dans ce passage extrêmement important que la foi peut être petite. Ok? Que la foi peut être petite. Et... À quoi est due, en fait, la petite foi Ou déjà, c'est quoi la définition de la petite foi La petite foi est celle qui n'a pas beaucoup d'informations, en l'occurrence, sur la puissance de Dieu, sur l'autorité du croyant, sur ce que nous sommes en Christ. Donc, la petite foi est celle qui n'a pas beaucoup d'informations et beaucoup de connaissances. OK Et pourquoi Quelles sont les raisons d'une petite foi Je vais donner trois raisons, notamment la jeunesse dans la foi, Quelqu'un qui vient de se convertir aura une petite foi parce qu'il n'a pas eu le temps d'accumuler suffisamment d'informations sur Dieu et il n'a pas eu le temps de développer sa foi. Okay. Une autre raison à la petite foi, la paresse d'étudier la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, de confesser la parole de Dieu, c'est-à-dire que vous êtes chrétien, mais vous n'aimez pas étudier la parole de Dieu, vous n'aimez pas lire, votre foi restera petite. Okay. Maintenant, l'une des causes aussi de la petite foi, c'est la rétrogradation. Parce qu'un muscle qui ne travaille pas, il s'atrophie. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Il faudra relancer Instagram. Un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Très bien. La rétrogradation. Les raisons d'une petite foi quand vous êtes jeune dans la foi. OK. Les raisons d'une petite foi quand... Euh, vous êtes paresseux à étudier la parole de Dieu. Les raisons d'une petite foi, vous avez rétrogradé. La rétrogradation ici, elle est vraiment terrible, je vous assure. Elle est vraiment terrible. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. OK. Quelles sont maintenant les caractéristiques principales d'une petite foi? Quelles sont les caractéristiques d'une petite foi? Elle est petite en taille. C'est la première caractéristique. Elle est petite en taille. Parce qu'elle est petite en taille, vous comprenez l'énergie qu'elle va dégager. ok? Peut, euh, non, pas forcément l'énergie qu'elle va dégager. Elle est petite en taille, donc euh, sa, sa consistance peut être remise en cause. Ou sa résistance face au vent, au marais peut être remise en cause. Donc, les caractéristiques d'une petite foi. C'est qu'elle peut être faible. Elle peut être faible. Et qu'est-ce qui peut faire en sorte que la petite foi soit faible Ce n'est pas forcément à cause de sa petitesse. Hein? Parce que la Bible nous dit, et on va voir ça tout à l'heure, que si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous pourrez dire à, votre, à, à cette montagne, ô Hôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Ou pour, vous pourrez dire à, à ce sycomore, « Hôte-toi de, euh, de là et jette-toi dans la mer. » Est-ce que vous suivez Donc, ce n'est pas forcément dû à, à, à, à sa taille. OK la petite foi peut être faible parce que les circonstances autour se font plus entendre que la connaissance que nous avons de la parole de Dieu. Ok Vous rencontrez une situation, par exemple, Pierre qui est en train de marcher sur l'eau, il a une petite foi, il réussit à marcher sur l'eau. C'est le seul disciple qui réussit à marcher sur l'eau. Le problème, c'est quoi? C'est que dès que le vent va souffler, la marée va se lever, il va avoir peur il va ôter ses regards de Jésus, il va regarder autour des circonstances et il va commencer à s'enfoncer. Pourquoi Parce qu'en tant que pêcheur, Pierre va avoir la réalité même de l'eau et de ce qui peut s'y passer en pleine mer. Pierre est plus conscient que quand il y a le vent comme ça, sérieusement, même ce bateau peut être renversé. Donc, c'est la connaissance qu'il a en fait. Il n'a pas assez de connaissances sur la foi et sur euh, euh, ce qu'il peut faire en tant que euh, euh, fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça Est-ce que vous arrivez à me suivre Donc, elle peut être faible aussi parce qu'elle chancelle. Elle chancelle et doute très vite lorsque les circonstances sont contraires. Elle est faible aussi parce que la petite foi a peur facilement. Et elle a peur facilement pourquoi parce qu'elle est plus consciente de ce que les hommes ont dit. Je vous prends un exemple très simple. Pourquoi beaucoup de gens ont peur, même des chrétiens, pourquoi ils ont peur du coronavirus Parce qu'ils ont beaucoup d'informations sur le coronavirus, ils n'ont pas beaucoup d'informations sur leur autorité sur le coronavirus. Ils ont l'information que le coronavirus peut tuer. Vous suivez Ils ont l'information que ça peut venir comme une grippe. Ils ont l'information que ça se contamine, mais vraiment très vite. Ils ont toutes ces informations-là que les journaux leur donnent. Mais ils n'ont pas l'information que les anges qui les protègent ont l'œil sur l'infiniment petit et que les anges déjà peuvent stopper un virus, vous comprenez, qui veut vous toucher et vous atteindre. Ils n'ont pas l'information qu'il leur suffit de déclarer que ce virus ne peut pas les atteindre et il ne les atteindra pas. Ils n'ont pas suffisamment d'informations que Dieu est bon et qu'il ne les exposera pas. Ils n'ont pas toutes ces informations-là. Ils ont juste les informations que les journaux leur donnent. Donc, vous voyez, quand en plus tu as une petite foi, tu auras peur véritablement et tu vas chanceler. Vous êtes toujours avec moi Maintenant, une autre caractéristique que peut revêtir la petite foi, c'est qu'elle peut être forte. Elle peut être forte. Et c'est de cette foi-là dont le Seigneur parle, mes chers frères et sœurs, euh, lorsqu'il parle de déplacer une montagne. OK Vous êtes toujours avec moi Lorsqu'il parle de déplacer une montagne, il dit, si vous avez la foi comme un grand montagne, vous pourrez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Il ne s'agit pas de la petite foi faible. La petite foi faible ne peut pas faire ça. C'est la petite foi forte, ok, qui peut le faire, qui peut déplacer une montagne. Vous êtes toujours avec moi Est-ce que vous me comprenez Donc, si vous êtes un nouveau converti, n'ayez pas peur. Votre foi est petite, mais elle peut être forte. Ok, je vais vous donner des éléments. Comment fortifier sa foi Vous êtes toujours là Comment développer sa petite foi Parce que, rappelez-vous, il y a le diagnostic, il y a les caractéristiques maintenant de la maladie, et après, il y a les médicaments, la cure. Et je vais vous donner la cure, ok Là, je suis en train de parler des caractéristiques de la maladie. Là, il y a une foi qui est faible, et en plus, ok, elle est, elle est peureuse. Vous êtes toujours avec moi est-ce que vous me suivez attentivement? On va voir quelque chose d'extrêmement important, mes chers frères et sœurs, mais vraiment, suivez-moi attentivement. Euh, J'espère ne pas être trop technique. Vraiment, suivez-moi attentivement. Regardez, vous prenez Matthieu, chapitre 17, à partir du verset 19. Okay? Je lirai jusqu'au verset 20. Vous êtes toujours avec moi? Regardez, la Bible dit, « Alors les disciples, Matthieu, chapitre 17, du verset 19 au verset 20, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon. Et Jésus va répondre au verset 20. « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. » Et il va donner une autre leçon de foi. « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sènevé, sènevé, oui, vous direz à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et j'aime la suite, rien ne vous serait impossible, rien, ne... et ça c'est Jésus qui le dit, Jésus n'est pas un menteur. Est-ce que vous suivez? Ok, je vais contextualiser. On se retrouve dans une situation où le Seigneur Jésus va être sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, et euh, rappelez-vous, il, il va même avoir une visitation de Moïse et, et d'Élie sur le mont de la Transfiguration, ok, et les autres disciples, les neuf autres disciples vont les attendre en bas de la montagne et on va leur amener. Un malade apparemment cet enfant a un esprit d'épilepsie un, un esprit mais vraiment bizarre qui lui fait faire des trucs bizarres et les neuf autres disciples vont essayer de chasser cet esprit et ils ne vont pas y arriver et voici jésus qui descend avec pierre jacques et jean du monde de la transfiguration et il arrive il trouve des gens en train de, de, de, de parler il dit mais vous parlez de quoi et les gens disent ah on a envoyé euh, ce petit là on a amené ce petit là chez tes disciples pour que le petit soit délivré mais tes disciples n'ont pas pu chasser le démon. Rappelez-vous que le Seigneur va s'énerver, il dira "race perverse et incrédule, jusqu'à quand vous supporterai-je Il dira "perverse et incrédule." La perversité, c'est déformer les choses en fait, c'est détourner le sens original des choses, c'est détourner l'usage originel des choses. Est-ce que vous suivez C'est-à-dire on te plaît sur quelque chose, tu comprends autre chose. Ça, ça peut être un obstacle puissant à la foi. Blaguez pas avec ça. Tordre les choses. OK Vous êtes toujours là Il dit race perverse et incrédule jusqu'à quand vous supporterez-je. Et Jésus va chasser le démon, le démon va partir. Et les disciples vont être intrigués. Ils vont dire c'était tellement facile pour lui. Mais comment il a fait ça Pourquoi nous n'avons pas pu Et pourquoi la dernière fois on y arrivait et là maintenant on n'y arrive pas Un hein? comme beaucoup là en fait. Qu'est-ce qui se passe et ils vont poser la question à Jésus, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon Jésus va donner une réponse magistrale. Il dira, euh, euh, c'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas pu chasser ce démon. Ok, nous allons nous arrêter là et nous allons étudier ce contexte, ce, ce, ce, ce passage biblique. Maintenant nous allons prendre Matthieu chapitre 17 euh, à partir du verset 20 dans la Bible de Jérusalem, une autre traduction. Matthieu chapitre 17, verset 20 dans la Bible de Jérusalem, je ne sais pas si la technique a cette version-là. Si la technique a cette version « Gloire à Dieu ». Je vais la lire parce que, donc Jésus va donner la réponse, vous n'avez pas pu chasser ce démon, parce que vous avez peu de foi, leur dit-il, car je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi, gros, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici là, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. My God, il y a des vérités puissantes là à l'intérieur, si vous voulez que je parle, dis seulement par l'apôtre, et je vais parler, je vais bien parler, est-ce que vous comprenez Vérité puissante, Ok, le Seigneur va dire si vous avez la foi comme un grain de moutarde, ok, et le grain de moutarde, c'était l'un des grains les plus petits, en fait, euh, de l'époque. Ok, vous suivez Il vous pourrez dire à cette montagne ô toi de là et jette-toi dans la mer. Or, les disciples n'ont pas pu chasser ce démon. Est-ce que vous comprenez Et Jésus va leur dire. Euh, euh, euh, ils vont demander à Jésus pourquoi ils n'avons pas, non, pas pu chasser ces démons et Jésus va dire c'est à cause de votre incrédulité dans la version 8 second dans la version de la Bible de Jérusalem Jésus va dire c'est à cause de votre petite foi est-ce que vous suivez en d'autres termes, ils n'avaient même pas la foi comme un grain de moutarde est-ce que vous arrivez à comprendre ça parce que s'ils avaient la foi comme un grain de moutarde à cette taille là ils auraient pu chasser ce démon-là. Ça veut dire qu'ils avaient une foi encore plus petite que le grain de moutarde. Et c'est là où c'est grave. Comment est-ce qu'on en arrive là On en arrive là par la rétrogradation. C'est-à-dire que Dieu va te donner une mesure de foi qui peut opérer, mais tu rétrogrades tellement que cette mesure de foi prend une taille où même il y a des versions bibliques qui qualifient ça d'incrédulité. Je ne sais pas si vous comprenez vous comprendrez si vous savez la différence entre l'incrédulité et le doute. Parce que l'incrédulité, le doute, ce n'est pas pareil en fait. L'incrédulité, c'est le refus de croire en fait. Le doute ne signifie pas forcément que la foi n'est pas là. Au contraire, le doute est là quand la foi est là. Parce que le but du doute, c'est de déstabiliser ta foi. Donc, lorsque tu mets ta foi en action et que le doute vient, mon cher, mon cher frère, ma chère, ma chère soeur, ne te dis pas que tu n'as pas la foi en fait. Le doute vient toujours quand il y a la foi. Le problème, c'est quand tu acceptes le doute. Dès l'instant où tu acceptes le doute, dès l'instant où tu laisses les pensées de doute prendre le dessus sur la foi que tu as, As, à partir de ce moment, on dit que tu doutes. Je ne sais pas si tu comprends. L'incrédulité, c'est quelque chose de plus grave. C'est l'inexistence de la foi. L'incrédulité, c'est le refus carrément de croire. Si Jésus appelle la petite foi de ses disciples-là, « incrédulité », ça veut dire que ta foi peut être tellement petite, tu comprends, que ça peut ressembler à l'inexistence de la foi. Et c'est grave. Et je sais que cet état-là, c'est la rétrogradation qui amène cet état-là. Ça, je suis certain, je le sais, c'est quand on rétrograde. Pourquoi Parce que quand nous naissons de nouveau, Dieu nous donne une foi de taille suffisante, même si elle est petite, qui nous donne la mesure de foi pour pouvoir déplacer des montagnes. Et donc, si notre foi diminue tellement à un point où on ne peut même plus la voir, elle est carrément inexistante, c'est que nous avons rétrogradé considérablement. Are you with me? Est-ce que vous comprenez les dangers de la rétrogradation? Et vous allez remarquer que quand Jésus va dire à ses disciples-là, c'est à cause de votre petite foi, je vous rappelle une chose très importante. Pierre n'est pas concerné. les Pierre n'est pas concerné. Parce que Pierre n'est pas parmi les disciples qui n'ont pas réussi à chasser le démon. Pierre revenait du monde de la transfiguration avec Jésus. Donc cet échec-là, Pierre n'est pas dedans. Est-ce que vous comprenez ça Pierre n'est pas concerné par cet échec. Jacques n'est pas concerné par cet échec. Jean n'est pas concerné par cet échec. Est-ce que vous comprenez ça Oui, Jésus va qualifier la foi de Pierre de petite, mais au moins cette foi-là pouvait faire des trucs, le problème c'est quoi C'est que la petite foi dès qu'il y a les vents, les tempêtes les marées, elle prend peur en fait mais c'est une foi quand tu prends courage et tu décides de la mettre en action elle est capable de déplacer une montagne tu es capable de marcher sur l'eau tu es capable d'accomplir, vous comprenez des miracles avec, voyez-vous Dieu quand il nous envoie sur la terre même lorsque nous naissons de nouveau à un jour, deux jours, trois jours de conversion nous avons déjà l'équipement nécessaire pour pouvoir déplacer est des montagnes, est-ce que vous comprenez Donc le problème à ce niveau-là, ce n'était même pas la petitesse de leur foi, le problème c'est qu'ils sont allés même à, à, à un dessous, vous comprenez Il y a, il y a, le, comment on appelle ça Il y a le plus, plus, plus et il y a le moins, moins, moins et puis au milieu il y a le zéro. Il y a des chrétiens qui sont fois plus, plus, plus, plus, d'autres sont fois moins, moins, moins, moins, moins. Ils étaient dans le moins de la norme, est-ce que vous arrivez à comprendre ça c'est pour ça qu'ils n'ont pu rien faire. Et ça, c'est la rétrogradation qui peut le faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas rétrograder. Parce que rétrograder t'amène à douter de Dieu. Rétrograder t'amène à douter de tout. Rétrograder t'amène à une sœur un jour à qui on a essayé de convaincre de prendre le baptême. Ça fait des années, vous comprenez, qu'elle est chrétienne, mais n'a pas pris le baptême. Un jour, elle s'est mise à poser des questions qui nous ont complètement stupéfaites. Elle chantait même, la sœur. Elle chantait même. Elle vient un jour, elle nous dit, oui, mais est-ce que Bouddha ne sauve pas aussi oui, mais est-ce que les autres religions ne sauvent pas aussi? Tu ne peux pas être à ce stade de rétrogradation. La Bible dit, mais il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel les hommes peuvent être sauvés. Est-ce que vous comprenez? La Bible ajoute, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis la porte. Ça, c'est une vérité fondamentale du christianisme, dès que tu commences à douter de cette vérité, tu commences à rétrograder. I'm sorry for you. Je suis désolé pour toi. Tu peux pas douter des choses comme ça. Vous êtes toujours avec moi Vous me suivez attentivement C'est quoi la cure de la petite foi C'est quoi la cure On a fait le diagnostic, on a déterminé une première maladie, ok, maintenant c'est quoi le médicament C'est quoi la cure de la petite foi si vous avez une petite foi, je vous ai dit tout à l'heure, vous aurez peur, hein? vous allez chanceler, hein? vous allez douter très facilement parce que votre foi est petite. Okay? Maintenant, c'est quoi la cure? C'est quoi le médicament? Premièrement, vous vous exposez considérablement aux enseignements sur la foi. Il faut beaucoup écouter les enseignements sur la foi. Vous écoutez, vous étudiez et vous confessez. Okay? Premièrement. S'exposer aux enseignements sur la foi, fuir les enseignements sur l'incrédulité. Est-ce que vous me suivez Fuir les enseignements qui disent des choses contraires à la foi. Fuyez-les. Écoutez, mes chers frères et soeurs, vous connaissez votre vie et vous savez ce que vous voulez faire plus tard. Si vous voulez vivre une grande vie, vous avez intérêt à développer la foi. N'écoutez pas ces personnes-là, en fait, qui disent « Ah oui, vous prêchez l'évangile de la prospérité, nanani, nanana. » Il y a quelques personnes stupides qui sont passées, en fait, regarder nos vidéos. Oui ils sont stupides. Si vous êtes parmi ces personnes-là, vous êtes stupides, je vous assure. Pas se regarder, ils disent non, il est en train de prêcher l'évangile de la paix. Je suis en train de parler de la foi, là. Je parle de la foi, là. Mais ne sois pas bête. Tu comprends ça Il faut, faut écouter quand même. Il faut, faut, faut écouter. Pourquoi les gens sont bêtes comme ça <rire> Non, mais franchement, et là, ils en, tu es en train de les insulter. Non, je les qualifie cari, caractéristique. Je parle de la foi, vous comprenez ils viennent y mettre des commentaires. Si ce que je dis ne t'intéresse pas, passe ton chemin. Hein? Mouf. Oh. c'est quoi ça Il écouter les gens qui t'intéressent. Donc, mes chers frères et ça. écoutez les enseignements de la foi qui boostent votre foi. Est-ce que vous suivez ça C'est ça la cure, saturez-vous de ça. Quand vous sentez que vous traversez une situation et vous avez peur, c'est que votre foi elle est faible. Écoutez les enseignements qui vont booster votre foi. Il faut qu'à la fin de l'enseignement, la peur disparaisse, ok il faut te saturer de ça, sature-toi sature de, de, sature de ça pour que la peur disparaisse et que la peur parte, ok? Deuxième, deuxième, deuxième médicament qu'il faut prendre dans cette ordonnance, il faut te battre à rester concentré sur ce que Jésus dit dans sa parole, ok? Connaître ce que Jésus dit, c'est important, mais reste concentré dessus. À chaque fois que la peur vient, remets-toi. Rappelez-vous ce que Proverbe chapitre 4, je pense, le verset 20 dit Je pense, euh, mon fils, sois attentif à mes paroles qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Donc, restez focalisés. Tant que Pierre, qui avait une petite fois gardé ses yeux sur Jésus, OK, est-ce que vous comprenez ça il réussissait à marcher sur l'eau. Mais c'est quand il s'est défocalisé de Jésus, il a commencé à regarder les vagues, il a commencé à regarder les circonstances. Écoutez-moi, je vous donne un conseil. Écoutez-moi, bien-aimé. Écoutez-moi, bien-aimé. Si vous savez que vous avez une petite foi, vous avez tout le temps peur, n'allez pas regarder les informations qui foutent la trouille. Est-ce que vous suivez ça Demandez à quelques proches de vous donner des nouvelles informations du gouvernement. Par exemple, confinement levé, par exemple, euh, nouvelles mesures du confinement. Mais ne regardez pas ce qui se dit à la télévision si vous avez peur. Est-ce que vous comprenez ça Ça va tuer, ça va attaquer votre foi, surtout si elle est petite. Vous avez besoin de vous saturer de la parole de Dieu. Est-ce que vous arrivez à me comprendre, mes chers frères et sœurs Est-ce que vous comprenez ça C'est important. Vous allez voir des chrétiens qui vont regarder ça, ça ne leur fera rien du tout. Moi, quand je regarde ça, ça ne fait rien du tout. Vous savez, j'ai développé mon esprit de telle sorte que quand quelque chose, une parole qui veut porter atteinte à ma foi, qui veut bousculer ma foi, vient vers moi, l'onction se réveille en moi et je confesse le contraire. Quand je regarde les informations et les gens disent des choses, « Oui, euh, vague, un gros pic euh, de contamination ce week-end », quand j'entends ça, je vous assure, et que le diable met l'image de « Oh, peut-être que ce week-end, tu vas être contaminé. » Tout à coup, l'onction de Dieu vient vers, vient vers moi. Je prie en langue « Legeza, Kataraba » dans le nom de Jésus de la tête jusqu'à la pointe des pieds. « Satan, tu n'as pas compris que je fais partie de ces personnes-là qui ne vont pas être touchées par ça » Est-ce que vous comprenez ça Si vous ne pouvez pas, regardez pas. Vous savez, Dieu avait dit à l'autre et à sa famille de ne pas se retourner pour regarder Sodome et Gomorre. Ok Dieu avait dit ça. Mais pourtant, quand vous voyez Abraham qui vient croiser son neveu ou qui regarde euh, euh, Sodome et Gomorre, vous suivez, il va regarder la direction où Dieu, la direction que Dieu avait, euh, euh, euh, Dieu avait interdit en fait euh, euh, à Lot et à, sa, et à sa famille de regarder. Pourquoi Parce qu'Abraham avait une foi plus forte que celle de Lot. Il y a des personnes qui ont une foi plus forte, ils peuvent regarder ces infos-là, il n'y a pas de problème, ça ne fait rien du tout. Mais il y a d'autres, non, ne regardez pas, parce que votre foi est faible. Est-ce que vous comprenez c'est comme quelqu'un qui se soigne de la grippe, du rhume et qui va encore dans le froid, OK? Dans le froid, et la personne n'est pas couverte correctement. Ou sous le froid, je ne sais pas comment vous dites ça. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? OK? Donc, un autre médicament, pratiquez la présence de Dieu. Pratiquez la présence de Dieu. Priez constamment. Soyez dans la présence de Dieu. Un jour, le Seigneur m'a dit... « Ma présence fortifie ta foi. »« Ma présence fortifie ta foi. » Parce que déjà, même en tant qu'humain, quand tu es en présence des chrétiens qui ont une foi forte, tu sens que ta foi est boostée, à plus forte raison, Dieu, vous comprenez, Dieu a toujours eu la foi. Hein? Dieu n'a jamais connu de foi faible, de foi malade, ou de foi ceci, cela. Dieu a toujours eu la foi. Donc, quand vous êtes avec Dieu, vous, quand vous parlez avec Dieu, vous êtes constamment avec Dieu, vous comprenez, il va fortifier votre foi. Donc, restez constamment dans la présence de Dieu. Amen. La cure à la petite foi aussi, c'est utiliser très souvent votre foi pour la développer. Parce que rappelez-vous, un muscle se développe aussi avec l'exercice. Donc si vous ne rencontrez pas, je prends un exemple très simple, hein, vous êtes tranquille chez vous, vous n'avez pas de problème avec le coronavirus et vous n'êtes pas contaminé, euh, vous, voulez, vous voulez développer la foi contre le coronavirus, priez pour les personnes qui ont le coronavirus, ok mais restez quand même chez vous, faites-le au téléphone, n'allez hein? pas imposer les mains, hein? vous suivez Vous pas dit je « vais, je vais prier pour que j'impose les mains ». Non, ne faites surtout pas ça. Déjà que votre foi, elle est petite, tu es en train de la développer, tu prends des risques énormes. Non, au téléphone, prie avec les personnes euh, euh, euh, qui souffrent du coronavirus, ok, et met ta foi en action concrètement, comme je voulais enseigner la semaine dernière, avoir une image claire, ok, avoir un désir ardent, ok, euh, prier ou activer l'assurance et appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Concrètement, tu pries pour la personne qui a le coronavirus, tu la vois être guérie, ok, tu désires qu'elle soit guérie, tu mets ta foi en action. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez attentivement? Nous sommes dans cette étude très, très, très importante. On a commencé une série extrêmement importante intitulée « Comment muscler sa foi? » Et aujourd'hui, on voit Comment faire le diagnostic de sa foi pour voir si elle est faible, si elle est forte et des problèmes qu'il y a et appliquer les cures. Okay? Donc là, on a vu la cure à la petite foi. Maintenant, on va voir un autre type de foi. Donc, on a compris là, on a vu deux états de la foi. On a vu la petite foi forte et la, on a vu trois états. On a vu la petite foi forte, elle peut déplacer des montagnes. Et on a vu la petite foi faible, vous êtes mal barré. Ok? Sérieux, si en, plus elle est... <rire> si en plus elle est faible, vous êtes exposé. Et c'est là où vous aurez besoin de vos leaders pour vous couvrir. En plus, si vous n'avez pas d'église, vous n'avez pas de leader, vous êtes les chrétiens électron libres, mais vous êtes mal barré, je vous assure. Hein? Très bien, on va voir un autre état extrêmement important. Je vais boire un peu d'eau. Si vous voulez que je continue, dites-moi continue, continue, continue. Il faut que ça bouge là, hein C'est bon, continuez, ça bouge, ça bouge. Le chiffre en train de monter, je pense que les gens de l'autre de côté des Amériques nous ont rejoints. Salut à tous les Canadiens qui nous regardent, salut aux Guadeloupéens, je sais que vous venez de vous réveiller, mais c'est bien que vous puissiez prendre votre dose de café de la parole de Dieu, ok Très, très bien. Donc, partagez aussi et réveillez aussi les autres qui sont en train de dormir pour écouter cet enseignement-là. C'est vrai, vous le prenez euh, en plein milieu, mais je n'ai pas fini. et Vous aurez encore des rémas et des paroles qui vont vous bénir. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que ça allait être un peu long parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et on va voir ça aujourd'hui parce que demain, il y a autre chose à voir, OK? C'est un sujet tellement important, mes chers frères et sœurs, que c'est important que vous puissiez saisir ça, OK? Partagez, partagez, partagez, partagez. « show »,« show », comment on dit encore « partager » en anglais ?« Share »,« share »,« share »,« share »,« share »,« share »,« share »,« Ok? Un autre état de la foi, la grande foi, ça c'est celle-là que j'aime. Je kiffe cette foi-là. Maintenant vous prenez Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21, nous lirons jusqu'au verset 28. Vous allez voir un exemple de grande foi et je vais vous donner aussi un autre exemple de grande foi tout à l'heure. On va lire Matthieu chapitre 15 du verset 21 au verset 28, j'espère que chez vous, vous lisez. Jésus partit de là et se rendit dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui venait de ces contrées-là, de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ça, c'est Jésus. Hein. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé. » Étienne était parmi les disciples hein. Je vois Étienne le dire, ah, pote <rire> !» Il répondit, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdus de la maison d'Israël, hein? mais elle vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, viens à mon secours. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-il, dit-elle, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table et de, et de leur maître. Alors Jésus lui dit, oh est-ce que vous voyez le O oh là comme moi Quand vous, quand vous voyez ce O oh là, vous vous dites ça comme un Oh Non, moi je. Oh, oh Femme <rire> Ta foi est grande, hein? Bon, il n'y a pas le, hein? Mais il dit Oh Femme Ta foi est grande, hein? Qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Premier passage sur la grande foi. Jésus dit bien que la foi de la dame est grande. Pourquoi Parce qu'elle a une information, elle a une information très importante. Jésus lui dit, on ne donne pas le pain des Israélites aux autres. Vous suivez ça Et Jésus va parler des chiens en fait, parce que c'est comme ça en fait que les Israélites appelaient les autres nations autour. Vous comprenez ça et la dame va rebondir, c'est ce qu'elle a dit. « Je n'ai pas, je, je, je, vraiment, je ne refuse pas, tu as raison. » Mais si tu prends l'exemple des chiens, les chiens se nourrissent au moins des miettes. Je sais que si tu me donnes juste les miettes, ma fille va être guérie. Je ne vais pas le pain, je veux juste les miettes. Est-ce que vous comprenez ça Elle va lui faire comprendre qu'un peu de puissance divine est suffisant pour un grand miracle. Est-ce que vous comprenez ça et elle va avoir des informations sur comment l'autorité fonctionne, sur comment la guérison fonctionne, sur comment la santé divine fonctionne. Elle va avoir des infos. C'est pour ça que sa foi était grande et Jésus va être étonné. C'est tellement rare d'avoir des personnes autour qui ont une si grande foi. J'ai l'impression parfois que quand je parle mon langage de la foi, il y a tellement de gens autour qui ne comprennent pas. J'ai l'impression, voici enfin quelqu'un qui peut parler le même langage que moi. Et c'est vrai que Jésus avait souvent un langage que les gens ne comprenaient pas. Rappelez-vous au tombeau de Lazare, quand on vient le voir, on lui dit, on lui dit « Lazare est mort ». Il prend du temps avant d'aller voir Lazare. Okay? Quatre jours plus tard, Lazare meurt. Et il va dire à ses disciples « Non, Lazare dort ». Les disciples ne comprenaient rien. Il dit « Mais on ne comprend pas. Il dort comment oh, ?»« Ok, bah si il dort, ok. Il n'y a pas de souci. On va le, le réveiller. Hein? » Et Jésus va se mettre à leur niveau. Il dit « Non, ils ne comprennent pas le langage de la foi. Ils ne comprennent pas mon langage. En » fait, En fait, il est mort. Il est dead. Okay? Ça, c'est votre langage. Mais dans mon langage de la foi, il dort. Et parce qu'il dort, je vais le réveiller. Si je dis qu'il est mort, un mort, on ne le réveille pas. Mais quelqu'un qui dort, on peut le réveiller. Dans mon langage de la foi, est-ce que vous voyez que la foi requalifie même les choses Vous ne parlez plus de la même façon. Et si vous n'avez pas des personnes autour qui parlent le même langage que vous, ces personnes ne vous comprendront pas. Et ces personnes-là, vous, vous, vous voyez, vous prendront pour des fous. Et là, Jésus va arriver. Il arrive au lieu des funérailles. Lazare avait déjà été enterré. Marthe arrive. « Oui, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. »« Marie vient, oh, « Mon frère ne, serait pas, ne sera pas mort. » Jésus lui dit, « Il va reprendre vie. »« Il va vivre. » ok Et là, Marie dit, « Oui, je sais qu'il revivra lors de la résurrection des morts. »« Je sais qu'il reviendra. » Écoutez-moi bien, Marie veut envoyer Jésus dans le futur, Okay. Alors que la foi, c'est dans le présent. La foi, c'est « now ». La foi, c'est « maintenant ». La foi, c'est « soit tu l'as, soit tu ne l'as pas ». Quand tu rentres dans le futur, tu es dans l'espérance. Est-ce que vous comprenez ça? Et l'espérance, ce n'est pas la foi, même si la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, même si l'espérance nous aide à obtenir la substance pour la foi, mais la foi, ce n'est pas l'espérance. Est-ce que vous comprenez? La foi, c'est maintenant que vous l'avez. La ferme assurance, c'est maintenant que vous l'avez. Parce que vous l'avez maintenant, le miracle se produit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Marie essaye d'introduire Jésus dans le futur. Je sais qu'il va revenir à la vie lors de la la résurrection des morts, Jésus va ramener Marie dans le présent et Jésus va dire « Je suis au présent ». Est-ce que vous comprenez Je suis la résurrection et la vie. Si tu ne comprends pas que je vais le ramener à la vie, écoute, en face de toi, il y a celui qui est la résurrection et la vie. Parce que je suis seulement là, Lazare va revenir à la vie. Est-ce que vous comprenez La foi, c'est le présent. Est-ce que vous comprenez ça Et parfois, quand vous utilisez un tel langage avec des personnes qui ne comprennent pas la foi, ces personnes-là, sérieusement, elles peuvent euh, euh, vous, mal vous comprendre. OK On va voir une autre histoire. Luc chapitre 7 à partir du verset 2. Luc chapitre 10, euh, 7 plutôt, Luc chapitre 7 à partir du verset 2. « Un centenier avait un serviteur, avait un serviteur malade qui était sur le point de mourir. » et qui lui était très cher. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir sauver son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et le supplia d'une manière pressante en disant, « Il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » En d'autres, il donne vraiment des grosses offrandes. Jésus n'a pas dit, « Je ne suis pas là à cause de ces offrandes, il peut garder ces offrandes. » Jésus n'a pas dit ça. Jésus s'en allait avec eux et n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire. C'est-à-dire Jésus était déjà sur le point d'y aller. Hein? Seigneur, ne prends pas. Le centenier va dire, Seigneur, ne prends pas de, tant de peine, car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Et là, le gars va faire une leçon à Jésus. « Car moi qui suis soumis à une autorité supérieure, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, vient et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, se tourna vers la foule qui le suivait et dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » C'est quand même étonnant que toutes les personnes à qui Jésus disait qu'ils avaient une grande foi ne faisaient pas partie d'Israël. Hein. C'est quand même étonnant en fait, hein. c'est vraiment étonnant. C'est vraiment, vraiment étonnant. Ok, voici un monsieur qui est un soldat malade et il aime beaucoup son serviteur plutôt. Il aime beaucoup c'est un centenier, c'est un, un haut gradé romain. Et il va avoir son serviteur malade. Il va demander à Jésus de venir le guérir. Et quand Jésus va venir lui-même, il va dire, vraiment fais pas ça, fais surtout pas ça. Je connais les principes. Tu es un roi, tu es un maître, te déplaces pas. Dis juste quelque chose. Dis quelque chose parce que moi aussi, je suis un haut-gradé. Je n'ai pas besoin de me déplacer pour pouvoir euh, euh, faire euh, euh, euh, euh, exécuter les choses. Il suffit que je dise la chose et ça s'accomplit. Est-ce que vous avez remarqué que dans une entreprise, plus vous grandissez en grade, moins vous mettez la main à la pâte et vous donnez plus d'ordre. C'est la même chose dans le christianisme. Plus vous grandissez, plus vous donnez beaucoup plus d'ordre maintenant et les choses se placent. Est-ce que vous comprenez ça euh, le centenier va dire à Jésus que je connais comment l'autorité fonctionne, je connais comment la foi fonctionne, je sais que la foi fonctionne si tu parles seulement, tu n'as pas besoin de venir là imposer les mains, tout ça, je sais, je connais ça. Et Jésus va qualifier la foi de ce monsieur comme « grande foi » parce qu'il avait beaucoup d'informations. Est-ce que vous comprenez ça Donc, c'est quoi les caractéristiques Déjà, c'est quoi la définition d'une grande foi euh, C'est une foi qui a grandi à force d'accumuler des informations sur Dieu, notre autorité en Christ et ce que la Bible enseigne. Okay? C'est une foi qui a grandi à force d'accumuler des informations sur Dieu, notre autorité en Christ et sur ce que la Bible enseigne. Et c'est quoi les caractéristiques de cette foi Premièrement, c'est qu'elle a une grande taille. Okay? C'est une grande foi. Une autre caractéristique, elle peut être forte. Quand vous avez une grande foi forte, vous allez voir ce que je vais vous dire tout à l'heure, ça va être vraiment impressionnant. Vous allez faire des dégâts dans le camp de l'ennemi le et vous allez accomplir des exploits, ok L'autre caractéristique, c'est que la grande foi peut être aussi faible. Elle peut être faible pourquoi Si vous ne vous exercez pas assez. Si vous ne vous alimentez pas assez, votre foi peut s'affaiblir. Quelqu'un m'a posé la question en fait, est-ce que ça peut arriver que tu as développé la foi et puis que tu n'as plus la foi dans ce domaine que tu avais développé Oui, tu peux... Comme perdre ta foi, ta foi peut s'atrophier à un point où euh, c'est comme si elle était même inexistante parce que la foi, ça se nourrit. Ça se nourrit, comment ça se nourrit En écoutant des enseignements sur le domaine, ça se nourrit en s'exerçant dans le domaine. Ok Quand vous exercez constamment votre foi, elle prend du gabarit et elle prend de la force. Et le problème de beaucoup de chrétiens, parfois, qui ne font pas des exploits avec Dieu, même s'ils connaissent beaucoup de choses, et ces chrétiens-là remplissent nos églises, c'est qu'en fait, ils connaissent beaucoup de choses, mais ils ne sont pas sur le terrain pour pratiquer ces choses-là. C'est généralement des personnes qui n'évangélisent pas, qui ne gagnent pas des âmes au Seigneur, et qui ne s'occupent pas d'autres âmes, parce que vous n'avez pas la possibilité d'exercer vraiment votre foi correctement, ou euh, euh, euh, en totalité, si vous ne vous occupez pas des gens, en fait. Est-ce que vous comprenez il y a l'exercice de votre foi pour vous-même, mais il y a l'exercice de votre foi pour les autres et c'est important. Amen. Vous êtes toujours avec moi Donc, l'autre caractéristique de la grande foi, c'est qu'elle peut s'atrophier. Je l'ai dit tout à l'heure, un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Elle peut s'atrophier parce que vous ne vous exercez pas. Elle peut s'atrophier aussi parce que vous avez considérablement rétrogradé et vous ne l'utilisez pas. Est-ce que vous me suivez attentivement Très bien. Maintenant, les effets d'une grande foi. Je vais terminer avec ça. Les effets d'une grande, grande foi. Quand vous avez une grande foi et forte, okay, les manifestations arrivent plus rapidement. Quand vous avez une grande foi et forte, vous allez faire des exploits dans la vie. Quand vous avez une grande foi forte, vous aurez des percées surnaturelles. J'ai un enseignement que je vais vous donner peut-être la semaine dernière, le titre de ma prédication. C'est la trinité des percées surnaturelles. Ha! Les La trinité des percées surnaturelles. La semaine prochaine. Et 1 Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 14 ou 1 Corinthiens chapitre 12 nous parle de la Trinité des percées surnaturelles. La foi, l'espérance et l'amour. Les trois. On va voir comment on va associer les trois pour que la foi puisse vous amener à faire des percées surnaturelles. La grande foi forte nous amène dans le repos de Dieu. Okay? Cette dimension où quand les problèmes viennent, ils sont pulvérisés systématiquement. La foi, la grande foi forte, va mettre dans votre environnement ce qu'on appelle l'esprit de foi. Et l'esprit de foi est contagieux, il contamine votre environnement. Si les personnes autour de vous n'avaient pas la foi, ils vont avoir la foi à cause de l'esprit de de foi qu'il y a au-delà de vous. Donc, les prédications que nous ferons certainement la semaine prochaine et les autres, les autres semaines, euh, c'est en fait les exploits qu'on peut faire avec une grande foi forte. Est-ce que vous comprenez Et je vais vraiment vous encourager, nous prendrons des passages bibliques et je vous encouragerai pendant ce temps de confinement, je vous le dis, pendant trois jours dans la semaine, je suis avec vous pour booster votre foi. Je sais que beaucoup d'entre vous, depuis que vous regardez ce live, vous avez senti que votre foi est vraiment boostée. Amen Amen, faites-le moi savoir, c'est important que nous le sachions. Amen, pour témoigner avec vous et pour véritablement être encouragé. Waouh, waouh, waouh, waouh, j'ai enfin terminé. Je vous avais dit que ça allait être long, 1h30 d'enseignement. C'est la première fois que je mets autant de temps depuis que j'ai démarré ces lives, mais c'était important que je puisse terminer, vous comprenez, cet enseignement-là aujourd'hui, parce que demain et après-demain, nous avons encore d'autres choses à voir. Oh, gloire à Dieu. Maintenant, pour les annonces, sachez que ce dimanche, je prêche aux deux services. Donc, je prêche, j'enseigne à 10h15 et j'enseigne à 13h15. Et toutes les églises doivent être connectées. Bien sûr, il est dit, mais les offrandes sont données dans les églises respectives, comme d'habitude, selon les instructions des, des, des, des, des pasteurs, okay? de, de, de vos pasteurs. Sachez qu'il y a une instruction que j'ai donnée aussi sur... Euh, voilà, suivez les dîmes et les offrandes, suivez les instructions de vos pasteurs. Gloire à Dieu. Euh, autre chose, euh, donc le clip du pasteur gentil est déjà sorti le 17 avril. Nous avons la sortie euh, du projet du pasteur grâce euh, « Mon trésor ». Est-ce que qu'on peut nous le projeter ou nous le montrer Non, ok, ce pas grave. Très, très bien. En tout cas, je crois que vous avez été bénis par cette émission. On se retrouve demain, midi de chante. Donc, partagez et, et encouragez les gens à venir se connecter. Demain, midi de chante, on se retrouve encore pour partager la parole de Dieu. Je vais parler de la musculation encore de notre foi. Je parlerai des actes correspondants à notre foi. La Bible dit « La foi sans les œuvres, elle est morte ». Je parlerai des actes correspondants. Vous étiez nombreux à nous regarder sur, euh, sur YouTube, sur Instagram, toujours le même chiffre, hein? 11 000 personnes sur Instagram, il y a juste ça, mais ce pas croyable ça. Franchement, je vais rester sur YouTube, pardon, ok? Que le Seigneur vous bénisse, non mais c'est vrai, je vous assure. Oh, Instagram, il y a beaucoup de gens, Instagram, il y a beaucoup il n'y a pas beaucoup de gens sur Instagram chez moi. Chez moi, il y a beaucoup de gens sur YouTube, ok? Vive YouTube! <rire> Gloire à Dieu, il y a eu à la réalisation la sœur Cindy Falia, il y a eu au réglage des caméras le frère Jimmy Dessouza et le frère Kevan Mubamba, le cousin de, de, de Mayombo, du petit Mayombo. Écoutez-le, Kevan Mubamba, vous commencez vraiment un vrai Gabonais. Très, très bien, il y a eu au service la sœur Angela Pewti. il y a eu à la supervision générale la ministre Sabrina Samida. Euh, vous avez regardé ce live avec moi, le pasteur Alain Patrick. Je vous dis à demain. Ciao, bye, bye. Restez dans la foi, ne cédez pas à la peur, on va y arriver. Que Dieu vous bénisse.